Salut, salut, monsieur, madame, personne non binaire, on se en refait une nouvelle vidéo sur le jeu de rôle et aujourd'hui on va parler d'intimité. Donc euh, j'espère que tu es bien installé, que tu as une boisson chaude, euh, des coussins et euh, on est parti euh, pour traiter de ce sujet. Alors, euh, avant toute chose, euh, il faut que tu saches que si tu veux euh, traiter l'intimité à ta table, je dirais que c'est valable si toute la table est dans le délire. Quoi. Ou alors tu peux éventuellement jouer l'intimité s'il y a juste toi qui es dans ce délire. C'est un, un délire individuel, euh, c'est ta, ta, ta seule initiative. Mais bon, bah, là tu dois devoir sonder les limites des autres et peut-être pas trop les amener sur ce terrain. C'est juste ton truc à toi. Quoi. Euh, donc on va un petit peu étudier ça. Alors déjà, qu'est-ce que c'est euh, l'intimité Je vais essayer de te faire une définition, on va dire, qui peut rentrer dans le cadre d'une partie de jeu de rôle. Euh, je dirais que l'intimité dans une partie de jeu de rôle, c'est ce, ce qui va porter euh, sur les liens amoureux, fraternels, familiaux et amicaux. Et euh, donc, il y a une notion psychologique et il peut aussi avoir une notion un petit peu... C'est-à-dire qu'on va parler des contacts intimes. Donc, ça peut être des étreintes, euh, des effleurements, de la promiscuité. Euh, et même, pourquoi pas, du sexe. Euh, bon, J'espère qu'il n'a pas entendu ses oreilles chastes de chaton mignon. Alors, euh, bon, qu'est-ce que ça peut être J'ai parlé du psychologique, euh, qu'est-ce que ça peut être l'intimité d'un point de vue euh, psychologique ça peut être les pensées des personnages, leur monde mental, mais aussi leur mémoire, les projections qui se font dans le futur et les confidences qui peuvent se faire entre eux. Euh, donc quand tu joues l'intimité, moi je vais t'inviter à varier les intensités. Hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments feutrés, puis il y aura des moments plus intenses. Quoi. Tu vas jouer comme ça avec les rythmes, rythme lent, rythme rapide. Voilà. Et donc, par exemple, si tu as des révélations à faire, des révélations intimes à faire, il faut les graduer, les apporter par petites touches, tu vois, on va dire foreshadowé, il faut employer un terme, American, euh, c'est-à-dire les, les, les introduire progressivement, tu vois, les révélations, pas les amener d'un coup, mais par petites touches. Et euh, bah, du coup, c'est le moment de parler euh, du sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par la carte X. La carte X, c'est une petite carte que tu poses, en fait, sur ta table de jeu, et en fait, donc, d'un côté, c'est écrit X, et en fait, si tu retournes la carte, tu as un QR code, et ce QR code, il te permet d'accéder à un site internet pour adultes. Voilà, donc, euh, tu as une promo sur la carte e X, hein, de 30 si tu tapes euh, Outsider 666, et, euh, bon, on s'en met le, le petit jingle de la carte e X. Mm -hmm, baby, carte X, X, X, 4, K, 4, K, K, K, X. Chut. Bon, <rire> oh non, mais c'est vraiment... Je suis désolé, je suis vraiment avant la honte. Excusez-moi, bon, c'est comme ça, je suis parti totalement en cacahuète. Alors, on reprend, on reprend sérieusement. Euh, du coup, euh, comment on fait pour euh, éventuellement se, se mettre en condition, pour amener vers du jeu intime eh bien, euh, tu peux euh, pratiquer ce qu'on appelle le placard à immersion. Alors, concrètement, tu ne pas forcément dans un placard, hein, mais euh, disons que tu vas... Euh, comment euh, Eh bien, tu, tu vas euh, te recueillir en solitaire et tu vas un petit peu réfléchir à ton personnage, à ses émotions, à sa personnalité, à ses liens avec les autres. Enfin, tu vas bien dans le bain, relire ton background et tout. comme et ça tu vas arriver bien, bien échauffé à la partie, quoi. Tu vas, en, tu, vas, tu vas en fait te, te connecter avec ton personnage plus, avec ses émotions, tu vas être beaucoup plus à fleur de peau. Évidemment, je pense, pour s'intéresser faire de l'intime, il ne faut pas uniquement t'intéresser à l'intime de ton personnage, il faut t'intéresser à l'intime des autres, il faut provoquer des scènes d'intimité entre ton personnage et ceux des autres. alors On va en parler plus tard, avec consentement, bien sûr. Je, je, je vais en parler tout de suite. Hein. Pourquoi différer un truc aussi important euh, Voilà, ça, c'est vraiment important. C'est que, même, tu vois, même quand on est dans des trucs soft, hein, du genre euh, une relation fraternelle, tu vois, ou euh, une bromance, mais ça ne va jamais aller plus loin que des non-dits, quoi, euh, eh bien, euh, il faut quand même checker euh, le consentement de l'autre, hein parce que ça change quand même un peu de, de jouer juste des relations de toi, tu te passes sur cette case, et puis toi, tu vas me faire un buff, et moi, je vais tanker, tu vois. Hein, est, on n'est plus trop, plus trop dans le même délire. pourquoi vérifier que tout le monde est, est sur la même vibe hein, avant d'imposer ton intimité comme ça à tout le monde. Euh, moi, j'ai une mécanique euh, que j'appelle la scène d'intimité. J'en place dans mes scénarios je peux aussi en proposer comme ça en impro. La scène d'intimité, j'appelle ça une mécanique parce que ce n'est pas une scène précise. Je dis juste à un moment, ben en fait, là, tu peux avoir une scène d'intimité avec telle personne. Et en fait, c'est euh, le PJ, enfin, c'est la joueuse qui va déterminer en quoi consiste la scène d'intimité. Moi, généralement, je dis, tu sais, ça peut aller de prendre le thé ensemble jusqu'à faire l'amour comme s'il n'y avait plus de lendemain. Et euh, c'est la joueuse qui va graduer euh, entre ces deux, euh, ces deux opposés du spectre. Hein, mais après, on peut prendre des et faire l'amour en même temps. Il euh, faut faire attention à ne pas se brûler, quoi c'est tout. Euh, et, euh, et voilà. Et, et généralement, euh, au terme de cette scène d'intimité, euh, eh bien, euh, chaque, euh, chaque personne impliquée dans cette scène, donc c'est une scène à deux, hein, chaque personne impliquée dans la scène apprend un truc nouveau sur l'autre. Donc, il y a un peu comme ça, des informations ou des faveurs qu'on va, qu va se lâcher. Ça peut être aussi éventuellement le moment de proposer, ah, au bout de cette, de, de cette scène d'intimité, moi je peux proposer euh, que se déclare une romance. Euh, donc voilà, vous avez une scène d'intimité, ça s'est bien passé. Et là, si vous voulez, vous pouvez avoir une romance, sachant que moi, comme je le conçois, euh, la romance en fait, euh, elle peut être rompue euh, bilatéralement, c'est-à-dire qu'à tout moment, euh, le PJ peut décider de rompre la romance, où, euh, le PNJ peut la rompre, tu vois, s'il a des raisons. Euh, quand c'est un PNJ, je peux même déjà lui trouver par avance des raisons qui font que si, euh, si PJ fait tel truc, c'est sûr que PNJ va rompre. Enfin, si PJ rejoint, euh, rejoint les, les, les elfes, euh, bah, PNJ va rompre, par exemple. Quoi. Euh, alors, euh, pense aussi au méta -jeux. quand tu fais des scènes d'intimité, tu, tu peux poser des questions orientées. Euh, par exemple, euh, dis-moi, barbare, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait que tu restes en notre compagnie euh, malgré que, euh, euh, entre guillemets, en théorie, euh, les barbares ne doivent pas euh, vivre avec les non-barbares là, euh, bah, La joueuse du barbare va se confier. Elle fait oui, mais en fait, euh, c'est parce que les barbares m'ont blessé. Mmh. Euh, voilà. Euh, alors, euh, euh, J'ai l'air de moquer comme ça. Hein. Je, je, je sens que j'ai l'air un peu taquin. Euh, mais personnellement c'est vraiment quelque chose que j'apprécie hein, les scènes d'intimité et quand je les joue de bon, toute façon quand j'ai la caméra je peux pas garder bon sérieux ça, ça me transforme en clown mais, euh, mais honnêtement euh, quand je les joue je suis sérieux, je suis impliqué dedans et tout et, et je me moque généralement je me moque pas des personnages en train de faire une scène intime vraiment j'ai une tendresse pour ces personnages quand ils sont comme ça vulnérables à de peau euh, et bon, je rappelle aussi, parce que j'ai je, je, peur d'oublier, mais encore une fois, une scène d'intimité, ce n'est pas forcément un truc hot, ni même un moment de révélation où on, dit, on apprend beaucoup de choses sur l'autre. C'est n'est pas vraiment être un petit, un petit moment euh, voilà, où on boit une tisane ensemble et tout, on regarde le coucher de soleil, aucun monnaie échangée. C'est beau. Euh, toujours dans les, euh, les mécaniques de méta que tu peux employer hein, pour favoriser l'intime, euh, j'aime bien le roleplay à la troisième personne, c'est-à-dire te, pas te contenter des dialogues de ton personnage mais euh, par ses attitudes physiques ses expressions verbales c'est euh, euh, euh, comment comment son corps bouge euh, euh, des petits détails euh, le vent dans les cheveux des choses comme ça quoi euh, et puis euh, tu peux aussi euh, pratiquer euh, l'ironie dramatique par exemple euh, bah, mon personnage il est euh, comment bien sûr qu'il tient énormément à toi mais comme il est bourru et qu'il sait pas exprimer ses sentiments, ben tu vois juste qu'il grince les dents, il veut te dire un truc, mais il n'y arrive pas, quoi. Et, tu vois, de, de joueuse à joueuse, on, on s'est dit ce qu'il y avait à dire, quoi. Mais le personnage, lui, il reste mutique, il reste, il reste bloqué, tu vois, dans, dans, dans son incapacité à montrer ses sentiments. Ça, c'est ironie dramatique, moi j'en use beaucoup, je la trouve intéressante. Euh... Et ben voilà, écoutez, ça fait 10 minutes. C'était trop court. Mais nous nous reverrons. Bisous.